bon Viens Le dans, dans les sons Viens dans les sons, sons Martin oui. yeah. Vous êtes chaud ou quoi Un petit oui. gros oui. style funk oui. qui porte, oui. non, Martin oui. Oui. Ok, balance ça oui. tune, oui. mon frère oui. Vas-y Viens dans les sons Viens dans les sons Viens dans les sons Viens dans les sons Viens dans les sons si tu veux divader avec des pensions, des pensions, des des Viens dans les ordres Si tu veux me réguer, tu fais ce petit ou même tout Viens dans les ordres Viens des que les bousses, blagues, même, ou Viens dans les Tu la pas si on en C'est pour tout le monde qui si c'est de de plus c'est on même de ce on a deux bureaux nous on là au bureaux de du de on de on est de ma sœur, de on a de quoi on a de de a on a on continuera de on On lâche pas, pas. C'est le besoin d'exprimer, C'est le besoin de libérer. Si tu veux t'évaser avec de bons sons De bons chaud de bons sons, de, bons sons, de <t 'en> Bien dans les sons. Si tu veux te réglé du Ou même du chat dans les Bienvenue pour les même la table de la table de la table de la table de la table de de la table de de la table va la table de la la table la la de la la la la de la de Là même, tu mon les Même dans le la même pour Si tu veux te ta que ton son, que Viens dans les Si tu veux, tu aurais envie de te des cahiers, Viens dans les Y'a même le dans les sens, je MC qui la sel, même si je suis pas amateur, de t'aime si la flou, je la Chacun sa plus, nous êtes encore qui se doigne Pour aller vers la prendre, je de vie, ma colère contre m'éloigne Qui a décidé d'enjeu tout dans son pas pour la prime, Les pour plus les combattants se Mais les et puis en nous, on parce qu'on a plus le temps Les mille temps, les pertes afin de conquérir le temps, Attends, on dans main, eux, on fort. besoin je plus fort. On va pas. Il y a dans c'est avec de si tu veux des du pour les white même pas de pas de de pas place. C'est pour tout le monde. Tu Yes, ça va pour yes,